Bonjour, je m'appelle Bernard Massoubre, je suis biologiste médical à, à Lyon et membre de Biologie Sans Frontières. Et je vais vous parler de l'annonce des mauvaises nouvelles et des urgences euh, aux patients du laboratoire. Donc, euh, je vous indiquerai à quoi correspondent euh, ces mauvaises nouvelles et ces situations d'urgence. Nous ferons un, un état des lieux de la, la situation. Ensuite, nous parlerons des règles de base et des prérequis. Et pour terminer, euh, j'insisterai sur le, le besoin de formation. Alors, le, les objectifs pédagogiques sont, sont assez simples, euh, même s'ils sont importants. Le premier, c'est de définir le, le sujet, de bien le, le circonscrire. Et le second, c'est de savoir appréhender ces situations difficiles, pour le biologiste médical, mais aussi évidemment pour le, le patient. Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise nouvelle euh, Elle est définie ainsi, elle a des conséquences négatives et importantes sur l'idée que le patient se fait de son avenir. Mais en biologie médicale, les mauvaises nouvelles ne regroupent pas seulement les, malad les maladies engageant à plus ou moins long terme le pronostic vital, c'est ce à quoi nous, nous pensons initialement, mais aussi tous les changements de vie importants, tels que la découverte d'un diabète ou d'une infection chronique, comme l'hépatite. Concernant la définition de, de l'urgence, donc le, le Code de la santé publique définit de cette façon. Les examens de biologie médicale sont réputés urgents lorsque la situation clinique du patient le nécessite. Le, les urgences sont, euh, doivent être des, des vraies urgences et, et pas simplement des, des urgences de, de convenance. Et le, il y a une liste de, de paramètres urgents qui est définie. Je vous ai mis les, les trois termes euh, sous la forme d'un triangle, les urgences, les mauvaises nouvelles et le pronostic vital. Parce que le, les définitions qu'on leur porte ne sont pas toujours les mêmes euh, suivant le, les pays, suivant les infrastructures. Une mauvaise nouvelle peut euh, ne pas avoir de critères euh, d'urgence et une urgence n'est pas obligatoirement à moyen terme une mauvaise nouvelle et euh, elle n'engage pas obligatoirement le pronostic vital du, du patient. Donc que faire face à des résultats alarmants concernant un patient non hospitalisé Donc il est trois euh, cas de, de figure pour communiquer les résultats au plus vite. Dans un premier temps, au médecin prescripteur. Si celui-ci n'est pas joignable, au patient. Et si celui-ci n'est pas joignable, à tout médecin susceptible d'intervenir auprès du patient où on peut faire aussi euh, euh, contacter une, une structure d'urgence. Alors les, les règles applicables quand on, on va donner les résultats euh, par téléphone, c'est une situation qui est surtout envisagée dans les cas de, de résultats urgents. La transmission des résultats euh, par téléphone ne dispense jamais d'adresser par la suite un compte rendu écrit au patient et aux prescripteurs. L'inconvénient euh, majeur qui est évident, c'est le, le manque de, de confidentialité. Quand on donne des résultats par téléphone, on, on ne sait pas, on n'a jamais la certitude euh, de savoir à qui on s'adresse. Et aussi les risques accrus d'erreurs sur l'identité du patient et les résultats eux-mêmes. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, là aussi pour des, des questions, euh, des raisons évidentes, ne se fait pas par euh, téléphone. J'ai repris une, une étude qui a été faite par un, un groupement euh, qui s'appelle Biogroup sur les circonstances d'annonce d'une pathologie grave à un patient en laboratoire. Le, cette étude euh, qui a été faite sur 160 euh, biologistes en, en 2021 euh, a montré que 70% des biologistes, euh, pendant leur vie professionnelle, euh, seront confrontés à cette situation plus de, de deux fois. Et vous voyez, dans la majeure partie des cas, euh, c'est que le médecin traitant n'est pas disponible rapidement. Ensuite, un patient anxieux qui pose beaucoup de questions. Ensuite, un patient conscient de la signification et de la gravité des résultats. Et enfin, un patient qui a fait une demande d'analyse sans prescription médicale en autoprescription et sans donner de nom de médecin. C'est le cas, par exemple, de patients qui vont faire une demande d'HIV de, ou de, de marqueurs tumoraux. Et j'ai trouvé ce, cette étude intéressante parce qu'elle est, elle est vraiment très, très pratique. Alors, les, les points de, de repère à signaler. Donc, euh, l'annonce des mauvaises nouvelles, l'information pourquoi faire Annoncer ce n'est pas simplement informer, mais c'est aussi donner au patient des informations dont il aura besoin tout au long de, du processus d'accompagnement. Et ça c'est valable euh, évidemment plus pour l'annonce des mauvaises nouvelles. Le retentissement euh, de l'annonce, il faut euh, tenir compte de l'effet traumatique et l'émotion est tellement forte lors d'une première annonce que la plupart du temps, le patient n'entend qu'une petite partie de ce qui est dit. Quels sont les mécanismes de défense du, du patient Il va adopter une attitude qui lui permet de faire face à une, à une situation vécue comme trop, trop douloureuse, tentative d'adaptation du psychisme face à l'angoisse. Quel est le, le point de vue du biologiste euh, les, les problèmes euh, de communication existent euh, d'abord chez le biologiste qui, va rencontrer, qui peut rencontrer des difficultés à l'annonce du mauvaise nouvelle euh, parce que ce n'est jamais euh, une situation euh, simple et lui aussi peut mettre en place des mécanismes de défense pour faire face à l'angoisse de la situation de son patient. En pratique, il est préconisé de se donner euh, du temps, d'être à l'écoute d'être attentif aux mots choisis et assurer un suivi de l'annonce essentiel à la démarche. Alors pourquoi La raison principale, nous en avons déjà parlé, parce que le médecin n'est pas toujours joignable et il ne faut pas oublier que le biologiste médical est aussi dans son rôle. En effet, le code de déontologie des pharmaciens ne pose aucun interdit si les conseils donnés aux patients sont clairs et appropriés. Et enfin, l'accréditation des laboratoires, qui découle de la norme 1589, oblige à une prestation de conseils. Mais il faut faire preuve de, de prudence pour plusieurs raisons. Il est important que le biologiste ne sorte pas de son champ de compétences. Certains patients n'ont pas envie d'entendre une information qui n'engage pas leur pronostic vital. Et il ne faut pas donner une information qui serait décalée par rapport à celle du clinicien. Tous ces points clés de la consultation euh, d'annonce sont répertoriés dans, dans ce tableau, avec la préparation du, du dossier, la préparation matérielle sur le, le lieu, le moment, etc., la façon d'introduire le, le sujet, le, le sondage, savoir déjà ce que sait le, le malade de, son, de sa pathologie ou ce qu'il croit savoir, ce qu'il pense savoir, la façon de l'informer, l'aide qu'on peut lui apporter et en conclusion, euh, un certain nombre de, de points importants. Le... Le biologiste n'est pas euh, formé euh, à l'annonce des, des mauvaises nouvelles ou à, à l'annonce de, de résultats urgents et perturbés et donc il doit être impliqué dans le dispositif d'annonce et il doit pouvoir rassurer le patient. Les, les prérequis euh, qui, qui ne sont pas toujours requis, euh, c'est l'amélioration des échanges de données, la collaboration médecin-biologiste et le recueil de renseignements cliniques. Les formations, elles existent sous plusieurs, de plusieurs façons. Euh, la formation continue, les MOOC, les webinars, les jeux de rôle, et elles doivent être dispensées par des, des personnes euh, compétentes, euh, elles, sont, elles sont souvent faites par des, par des psychologues. Donc, je voulais vous, vous donner en, en, en exemple un, un acronyme qui a été établi par un, un médecin anglais qui s'appelle Robert Buchmann. Euh, le, le nom de l'acronyme, c'est Spike en anglais et ça a été traduit par une, une infirmière suisse euh, en épices. Et donc vous voyez que chaque lettre correspond à un point important de, de l'annonce de mauvaises nouvelles. E pour l'environnement, P pour la perception du patient, I pour l'invitation, C pour le, les connaissances, E pour l'exploration des émotions et la compassion, et S la stratégie et synthèse. Euh, je vous en ai parlé parce que je trouve que ça résume bien l'ensemble le, de, des processus et euh, je vous invite à, à lire l'article de, de l'infirmière euh, dont j'ai noté les, les références à la fin. Alors que faut-il retenir euh, Tous les biologistes sont ou seront, nous en avons déjà parlé confrontés dans leur vie professionnelle à cette situation, à ces situations. Le respect et l'empathie sont des notions essentielles et, et j'ose penser qu'elles font partie de, de l'ADN des, des biologistes et d'une façon générale des professions de santé. Mais ces moments difficiles nécessitent une préparation à l'écoute, à la parole et au bon comportement que nous devons avoir. Pour clore ce, cette présentation, la Fondation Mérieux a eu la, la gentillesse de me proposer de parler un instant de, de biologie sans frontières. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en, en 1992 euh, par des internes en biologie médicale des, des hôpitaux de Lyon et qui a été reconnue d'utilité publique en 2010. C'est la seule association française qui s'occupe spécialement de la biologie médicale avec un intérêt, c'est de développer la biologie médicale dans les pays en développement au niveau des laboratoires de proximité. Nous intervenons essentiellement dans les pays francophones, Afrique de l'Ouest et Madagascar et aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est qui sont des pays anglophones. Nous intervenons de trois façons, par euh, étude de dossiers en amont et des audits sur place, par la formation d'enseignants de, euh, et d'élèves de, de techniciens de biologie médicale, et ensuite par la fourniture de matériel qui peut être euh, d'occasion, que nous réparons euh, sur, euh, en France, ou l'envoi de matériel neuf avec euh, la devise suivante « Développer pour ne plus assister ». Je vous remercie.